La... Dis bonjour. La ah. bonjour. Bonjour. Bonjour. On est où là Je sais pas. Mais on est où Après les lavandes là. À Riez. Ah ouais, à Riez. Riez. Riez. À Riez. Après les lavandes. La pause d'essence, il fait 45 degrés. À l'ombre. <rire> là, là, je m'adresse à Stéphane. Parce que je sais que c'est son rêve d'avoir celle-là. Donc voilà, un breakout comme tu veux, la même couleur, mais tu ne bon l'auras pas. Vrai 5000. Non, elle est belle, celle-là. Ça, c'est le Street Bob. Avec un guidon que je trouve assez beau, d'ailleurs. Breakout, Street Bob. Et le Sportster de Patrice Lidon. I don't have any memory